Salut à tous et à toutes, ici Tsuko ici les moins d'Aforii Manguru. Alors aujourd'hui on est avec un invité, c'est mon gars sûr, présente-toi C'est parti Salut je m'appelle Rescator et euh, j'ai fait du gaming sur voilà. chaîne YouTube donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ce sera dans la description. Voilà. Euh, merci Récu d'avoir m'invité. Voilà. en tout cas, abonnez-vous c'est ultra important. Hein et aujourd'hui, la vidéo c'est quoi On va aller demander le prix est SAP, partie numéro 5 déjà là. Voilà, c'est parti Comment tu vas Ça va très bien et toi Très bien, très bien. Bon, on va commencer par le manteau. C'est quelle marque et c'est combien euh, C'est un sandro. Ouais. Et euh, je l'ai eu en solde, à la base c'était à 500 euros. Je l'ai eu, euh, euh, il était à moins 50%. Oh, ça va, au Ouais, ouais. ouais J'ai eu l'année dernière. Ouais. Ok, ça marche. Ensuite, ouais. ta veste en cuir, combien euh, une Zara ouais. euh, 150 euros. 50 euros. Ouais. Ah mais vous aimez trop Zara les filles. Hein. Ouais. Les filles <rire> Zara, vous vous trop Zara ou hein. Zara. <rire> Ensuite ta longue chemise. Euh, Zara aussi. Zara aussi combien Ouais. Euh, 39, enfin 40 euros. euros. 39,99,95. Ensuite ton jean euh, un peu troué. Lévis. Lévis Ouais. Euh, Lévis, Lévis euh, je l'ai acheté en friperie. Ouais. Euh, 50, 50 euros. 50 euros, ouais. exactement. Ensuite. Euh, Long, là euh, Zara Zara encore <rire> <rire> combien combien euh, elles sont en cuir euh, je l'ai acheté à longtemps euh, je crois 180 89 euros un truc comme ça 189 euros ouais ok ça marche aussi. Euh, du coup euh, ton sac Louis Vuitton bah ouais euh. du coup combien bon euh, je sais plus franchement je sais plus 1003 c'est là 1003 ouais, 1002, je crois, 1002. Ouais, ouais. ouais, un okay. truc comme ça. Le bracelet, bague, tiens, ton bracelet, tiens. Bah, y'a rien spécial. Hein. Ok, du coup, la bague, combien tu penses Je sais pas, c'est un cadeau. un petit cadeau Ouais. Par qui Mon chéri. Ah <rire> Ok, bah après, je pense qu'on est bon. Hein. Ah, et du coup, en ouais. dernier lieu, du coup, les sous-vêtements, quelle marque et c'est combien Un euh, Tissimi, euh, ouais. ça dépend. Euh, le haut, ça doit être euh, 30. 32 euros 32 et euros, le ouais. bas euh, 15 euros. 15 euros Ouais. Bah on est bon, hein ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à, et à vous. Bonne journée. Euh, Tessap, c'est par rapport à Tessap, ça coûte combien Et euh, ouais. genre le pull que t'as euh, Le pull que j'ai, c'est un berchka, tout un simplement, berchka. ouais. Et Donc, euh, euh, il a coûté, euh, je crois, entre 10 et 15, quelque chose comme ça. 10 et 15 euros Ouais. D'accord. Et tu un très bon sac, je vois, et il coûte combien aussi C'est un sac JustFab, c'est à 39,90€ D'accord. Euh, D'accord, la petite jupe que tu as, c'est. C'est une outfit book, c'est sur euh, Instagram. Ok. Et coûte combien euh, 20 euros, je crois. 20 euros Ça marche. Et euh, des, je vois que tu as des, des, des, des, des, un bon. des talons. Ouais. Ça coûte combien euh, Je sais plus, je crois 40 euros, quelque chose comme ça. 40 euros Ok. C'est très beau. Hein. Bah merci, c'est gentil. Ok. Et, et puis l'iPhone, c'est ça L'iPhone, c'est ça. Ok. Et la petite valise, là <rire> La valise, on me l'a offerte. On te l'a offert voilà. Ok. Bah, t'as un look pas mal, hein Bah, c'est gentil, merci. Dans les boucles d'oreilles aussi voilà, voilà. euh, C'est des. HM, je crois, je sais plus trop. HM Oui. Je sais ok, ça plus. marche. Bon, bah, c'est bon Et pour nous. Les Ah, euh. À combien C'est la marque <rire> Je Alors, sais pas. Non, c'est. C'est assez privé, hein. Peut-être que j'en ai pas. Ah euh... ouais On n'en sait rien. <rire> on va commencer. Combien coûte ton manteau C'est combien euh, je sais pas peut-être 100 euros c'est quoi la marque c'est Asus Asus ah, j'aime bien c'est bien ça c'est bien Tranquille. ensuite euh, ton foulard euh, Déschamps no ouais, ouais 300 euros 300 euros la ouais. marque Gucci ah, évident ensuite euh, le pull à l'intérieur c'est un t-shirt euh, c'est Louis Vuitton et est propre hein combien euh, 800 800 balles, ok. 800 balles, propre. Ouais. Et euh, le petit collier euh, Lyon là Ça, c'est un cadeau d'elle Ah, elle est gentil, un petit est cadeau, de ça. Deux, ouais, 200, je crois qu'il a 250 euros. C'est Gucci, ouais. Gucci aussi. C'est Gucci aussi. T'es un homme un, un Gucci, toi. Hein. Ah, un Gucci Gang. Hein. Ensuite, euh, le pantalon, dis-moi. Le pantalon, je sais pas trop. Je crois que l'ai acheté en ligne. En ligne, ouais. Ouais, je sais plus. C'est quoi comme marque Estimation Et du prix, à peu près 20 dollars. 20 ok, d'accord, ok. Et ensuite, Et euh, tes pères Les chaussures, c'est des boutons. Boutons, ok. Ah. Le prix à peu près à peu 1000 000. euros. 1000 balles, ok. On bien prendre dessus, voilà. <rire> Et ensuite, du coup, tes lunettes, du coup C'est des Louis Vuitton aussi. Combien euh, 600 euros. 100 balles, ok. Ouais. Et du coup, t'as pas des bagues ou des bracelets sur toi Non, moi je... Ah, mais je mets rien du tout. Ceinture Non. Même pas, ok. Bon, en tout cas, merci mon gars, c'est propre. Hein. Vas-y, frérot. Bonne journée. Vas-y. Pour savoir les prix euh, de tes vêtements Et eh ben là, la Louis Vuitton elle vaut 1200. Ah ouais. Je l'ai pris à Louis Vuitton là. Après, voilà, normal, jogging hein, Lacoste. À voilà. Du King Lacoste, c'est ça Ouais. À combien il a 90 pour homme. 90 Ok. Ouais. Euh, le petit pantalon là Ouais 200. 200 euros Ouais. Okay. Les chaussures Et Les chaussures 200. Ah ouais. Après la petite veste Kalenji, quand Et il 200. fait froid. Ouais. Non elle elle vaut 50 euros. Ok ça marche. Ouais, Et les, je vois que tu as une petite bague aussi Ouais bah ça c'est un cadeau ça. Combien C'est de l'or Ouais c'est de l'or. Ah, je sais ouais. pas 200, 300 je sais pas. Ah ouais chaud. Et ça, une, ça, ça, ca ça. une carte chez là. Ah ouais, le mec il rigole pas Ah tu <rire> pas toi hein. Ah les gars on est là hein. pas, La petite sacoche toi, Louis Vuitton ça Voilà Une vraie Ouais, j'ai les factures et tout là ah, Vas-y montre les factures <rire> non, Ah j'ai gagné Ah t'as ah, C'est un vrai hein Allez ah, s'abonner Ah mon, mon, ah, ouais, mon gars, gars. Ah, Très beau look avec tes lunettes Ouais ah, merci merci De rien Alors euh, la petite casquette Gucci on commence par elle Ouais Elle coûte combien Elle coûte 230 euros 230 euros ouais. Ok pas mal Euh alors... Ça va, il est bien sapé quand même. Hein. Le petit euh, Philippe Plein, c'est ça Ouais. C'est à combien Celle-là, euh, je sais pas, c'est un cadeau, mais je crois qu'elle coûte 630, je crois. 630 Ouais, je crois. Pareil, le, euh, le, le petit non, pull Ça, c'est pas, pas Philippe Plein, ça, c'est ah. de la veine. C'est la veine De la veine. Ouais, ok. Et ouais. un polo en dessous, ça ouais, ouais, un polo, c'est un polo Ralph Lauren. Ralph Lauren Ouais. Combien coûte il coûte Il euh, coûte 45 euros à main de la vallée. Ok, ok. Et euh, ouais. la petite chaîne, là la petite chaîne coûte 90. 90. Ouais, la 90. montre, la montre c'est une Rolex frère. Ah ouais. À combien elle coûte Elle coûte 8500 euros. 1500 euros 8000. 8000. Quoi 8500 euros. Non c'est vrai Ouais c'est vrai. Putain, 8000 euros. Et la petite sacoche Gucci la Petite sacoche Gucci elle coûte 890. Ouh ouais. Eh ben bah, je crois qu'on va, on, va, on, va, on va les kidnapper lui. Ouais, <rire> ensuite. Ensuite bah une petite me ceinture. En... Ah ouais la ceinture. Ferragamo. Cool. Ferragamo coûte 620 je crois. Ok. Et après voilà. Et le petit pantalon là Le pantalon, c'est un petit projet X, il coûte 65. Ok. Voilà. Et euh, montre-nous voir tes choses un peu. Ouais, Les filles là ouais. Ok. Donc tu es un abonné toi Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est bien, hein. bien. Tu donnes donnes la force. Pas. Bah ouais, il faut les faire toujours. Du coup, alors j'aimerais savoir le prix de tes habits. On va commencer par la veste Versace. Combien combien? Ouais. Bah, Celle-là, je ne vais pas dire trop le tarot, mais à cher, tu vois. Bah, il normal, bah, il est normal. Un peu. Bah, normal. Mais tu vois, pour le style et tout, j'aime bien. C'est propre. Hein. En plus, matelassé. Tiens chaud, tiens chaud. Bah, tiens très chaud. Oh, c'est nickel, c'est nickel. Ouais, c'est carré. Et combien écoute ton pull en dessous, tu vois. Non, euh... j'ai un pull, non, là, c'est un ah petit pull. pull là, ouais. ouais. Attends. C'est quoi la marque du fait C'est un Kipstar. Tu, tu, tu vois, bien. Décathlon, les 20 euros, tu vois. tient cher et tout. Tatschaud. Ta chemise blanche en bas, c'est quelle marque Non, c'est bonne chemise, c'est celle du taf. Ah, ok. je te dis Ensuite, ouais, bah, ton voilà. jean, combien Jean, euh, ça c'est un jean HM. Euh, HM, ouais Ouais, euh, combien Je pense, 20 euros. Bah, 20 okay. euros, tu vois. Ensuite, voilà, ta ça... paire de shoes. Ça, c'est. Un peu <rire> usé. 60 <shoes rire> sécurité, tu connais. Okay. J'étais au travail, c'est pour ça. Pour ça, d'accord. Okay. Ah, Ensuite, voilà. tes lunettes. Lunettes, ça, elles ont coûté à 60 euros. Ok. Ouais. Quelle marque T'as une marque Une marque, ou... même pas. C'était chez un opticien, là, dans ma ville. Ouais, ok. Dans les 95. Focal. Et ouais. ton bonnet, du coup Bonnet, ça c'est un bonnet Wed. Ok, combien euros, tu vois. T'as des bracelets, des bagues ou une ceinture J'avais des bagues, là. J'avais deux trucs normalement, mais bon. Okay. Ah, Ceinture pas, non Ceinture même pas okay, voilà, bon, est On ça. est bon pour, on est parfait est là carré. vas dis-nous un peu tout là Ouais donc Dedica, je suis parti d'un groupe de musique Ça s'appelle Les Six Tu On est quatre jeunes rappeurs ouais. Ça va ouais. du 95 ouais. Ça fait 4 ans, on fait du son ensemble ouais. Le dernier son il est sorti il y a un mois et demi Il s'appelle Six Tu Play Nuit Allez follow, on est déjà passé sur Skyrock Et là il y a des projets qui vont arriver bientôt Ça marche Ça marche. Cora 2019, Les Six Tu Plais 95, okay. YouTube, Airplay. Instagram YouTube, Instagram, Les Six Tu okay. vous Ça marche Allez À la prochaine les gars Salut mon gars, Après vous, on va mon gars. <rire> bah, ça coûte que de mal l'écharpe en fait que vous avez sur Ça coûte une centaine d'euros Une centaine d'euros oui. C'est cher quand même Et euh, le, la veste Une centaine d'euros aussi Ça fait déjà 200 euros Et, attends, 200... Et quelle marque est la veste euh, Isaac Isaac Ok, Isaac. okay. Et euh, la ceinture c'est vrai. La ceinture euh, je l'avais acheté à Londres Ça y Il y, y a un petit moment C'était en, en livre sterling je me rappelle bien en fait D'accord Plus comme euh, 400 ou 500 sterling 400 400 ou 500 livres sterling. Pas mal. Et euh, le pantalon, c'est quelle marque Isaac. Isaac aussi Isaac aussi. Et il coûte combien euh, Je m'en souviens plus. Ok. Et les chaussures euh, Roberto Cavalli. Ok. Je connais pas du tout. En oui, tout écoute, cas, ils sont jolis. hein. Une marque italienne euh, Je crois que c'est aux alentours de 200 euros. Voilà. Ok, bah. Et lunettes Hugo Boss, c'est ça Hugo Boss. Que boss vous avez, vous avez aucune idée de je me souviens plus du prix <rire> ok en tout cas ils sont stylés bah merci à vous ah ouais pardon le t-shirt euh, diesel diesel okay. que de la marque en fait j'aimerais savoir combien coûte ton manteau et c'est quelle marque c'est Zara et euh, il coûte euh, Je l'ai acheté en Suisse donc environ euh, je pense euh, 80 euros, 80 euros okay. ouais. ensuite ton écharpe quelle marque cos euh, Okay. Et ça doit coûter euh, je sais pas, 150 francs suisses donc euh. Alors cachemire alors. Cachemire euh, quand même, donc 100 ballons. Ouais ouais, ballon, ouais, ouais okay. ouais ouais 120. Ensuite euros. Euh, ton pull, combien Mon pull, ça. alors euh, c'est mage. Mage ouais. Et ça doit coûter euh, je sais pas 5, 60 euros. Ok ça va. 70 euros. Okay. Ensuite euh, ton jean. Hm. Combien Euh je sais pas 20, 20 euros. 20 euros, ça va ouais. 20 euros. Ouais, ouais. Alors, hein. Ensuite tes paires là. Euh ça c'est des Chloé. Des Chloé d'accord. Combien ouais. Alors ça aucune idée. C est euh estimation. Ouais estimation je ouais. pense dans les, dans les 200 euros. euros. Okay, ouais. Ensuite tes bagues là un peu là. Alors ça ça m'a coûté 10 francs. 10, 10 euros, il y a 10 euros ouais. Euh, ça, je sais pas, c'est des cadeaux mais je pense que ça doit être dans les 50 euros. 50 euros ok. Elles, elles allaient ensemble. Ensemble, ok. Puis ça aussi 10 euros. Et celle-ci, euh, 5 euros. T'as pas une ceinture ou quelque chose Ouais, mais c'est une fausse. Ah, bah c'est une fausse ah, <rire> Gucci une fausse, ok. Combien, de Combien la fausse Elle m'a coûté, je pense, l'équivalent de 10 euros aussi. Ah, c'est une <rire> Ensuite, du coup, euh, ton, sac. Ah, ton sac, ouais. Mon sac, euh, ça m'a coûté 50 euros. 50 euros Ouais. Et quelle marque, du coup euh, C'est une marque italienne que j'ai acheté sur un petit marché italien. Donc, euh, italien Ouais, je sais plus la marque. Okay, c'est pas artisanal, quoi. Voilà, un peu. Okay, c'est stylé, c'est ouais. stylé. Du coup, les boucles d'oreilles euh, ça c'est Mango, Mango ouais. et euh, ça m'a coûté euh, 15 euros, je pense. 15 euros, ouais. et du coup, en dernier lieu, tes sous-vêtements, combien et quelle marque? Mes sous-vêtements, alors c'est HM, euh, ouais. et ça a dû coûter euh, 20 euros et 20€. Euh, 10 euros. Ça marche, ok. Donc voilà, bon, on est bon, je crois. Hein. Ouais. Ok, merci à toi, Antoine. Merci, cas, hein. merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir visionné la vidéo, les gars. Euh, Abonnez-vous à Too crazy, le moins poli. Et euh, si vous voulez bien me suivre, bien sûr, si vous faites du gaming, etc. Moi, je joue à League of Legends, euh, tout ce qui est jeu après. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, ça sera affiché ici, je pense. Voilà. Voilà. Il faut... Eh, faut vraiment le suivre. Hein. Et c'est Merci. Très important. Hein. Et bien, je vous dis en commentaire le prix de vos euh, habits et la marque aussi. Allez, on est beau bon comme ça, on est beau. Bon.